Salut à tous et bienvenue dans Chronique d'une canicule, partie 2. Salut à tous et bienvenue dans Time Between, où cette fois-ci on va s'intéresser au film Wonderland, le royaume sans pluie. Alors comme d'habitude, on va commencer par la mise en scène en général et par les aspects techniques. Déjà comparé aux enfants de la Mer, on est face à des visages beaucoup plus lisses. Vous vous souvenez, dans l'épisode sur les enfants de la Mer, je vous avais dit que les visages étaient très détaillés, qu'on voyait vraiment euh, tous les euh, petits détails du visage qu'on voit pas généralement dans les dessins animés. On est plutôt dans un style de dessin très manga, c'est-à-dire que le visage est très lisse, le, le découpage entre les personnages et le décor est très très net. Euh, le décor, d'ailleurs, c'est très assumé que c'est un dessin, on voit limite les coups de crayon. Mais ce qui donne un style, pour le coup, là c'est volontaire, c'est pas juste de euh, on a mis le décor dans un coin, on l'a oublié. Non, non, il y a un vrai style voulu avec ce décor qui est très joli, très euh, très pictural en fait. Parce que, évidemment, le Wonderland, c'est un endroit très bah, mais, mais merveilleux, merci Tom. Mais euh, c'est aussi un endroit euh, qui est un véritable nid à imagination. Et du coup, le film utilise à fond le fait qu'il soit un dessin animé pour vraiment nous poser des décors euh, qui serait très dur à refaire en CGI. Keiichi Hara, le réalisateur de Wonderland, a souvent confié qu'il aimerait bien sortir de l'animation pour aller vers le film live. Il cherche donc constamment dans ses longs métrages d'animation à imaginer qu'il a une caméra et du coup penser son cadre en fonction. Il reproche beaucoup aux animateurs japonais de souvent faire bouger le cadre dans les dessins animés sans véritable raison. Pour lui c'est un artifice qui est là parce que les animateurs n'ont pas confiance en leur public. Le cadre doit bouger quand cela a du sens, pas quand on a peur que les enfants s'endorment. Et deux phrases plus tard dans l'interview, il dit qu'il n'aime pas Marvel. C'est un homme cohérent. Alors le film utilise un gimmick que j'aime énormément dans l'animation japonaise. C'est en fait un gimmick qui pour présenter l'ambiance d'une scène d'un personnage va en fait nous présenter des plans immobiles sur des objets, sur un décor, sur une feuille, enfin sur un truc très très précis et du coup l'énergie de ce plan là va impacter l'énergie de toute la scène. Par exemple au moment où nos deux héroïnes partent dans le Wonderland, bah elles entrent par une espèce de, de porte magique, un petit peu comme dans Narnia, et bien le plan qui va suivre leur voyage, qui va suivre leur départ, c'est un plan sur la devanture du magasin dans lequel elles étaient avec juste une espèce de d'étendard euh, avec des, euh, des kanji marqués dessus qui flottent au vent et avec euh, vous savez ces espèces de ah, ces trucs normalement qu'on met sur les portes et qui font klingling quand on ouvre la porte bah là en fait ces trucs c'est la même chose mais qui flottent au vent et vu qu'on vient d'apprendre que Hakane est la déesse du vent ben bah, c'est super beau de voir que quand elle part le vent se lève dans notre monde c'est tout bête hein, comme idée mais euh, vraiment le film utilise très bien ces moments de détente et ces moments de, de plan fixe pour nous montrer une ambiance et pour y insuffler du sens. Alors il serait criminel de ma part de ne pas vous parler du directeur artistique de ce film, Ilya Kuvshinov. Né à Panza en Russie, c'est un animateur qui a commencé le dessin en école d'architecture et ça se voit. Les décors sont tous travaillés et ont tous une véritable âme. Et puis dans certains plans, il y a quand même un petit côté délire d'architecte, non Il a confié dans une interview au journal du Japon que pour lui, un excellent dessinateur, c'est celui qui mélange une technique rigoureuse et précise avec une créativité débordante. Pour lui, il est possible de faire carrière en se lançant avec uniquement la créativité ou uniquement la technique, mais pour accoucher d'une véritable œuvre, il faut savoir allier les deux. Discipliner sa créativité, tout en se libérant de la technique. Ceci est un chic tip. Pour en description de l'interview de ce Kara designer des steps, ça pourrait vous plaire. Et du coup, une fois qu'elles sont dans ce royaume, je vais vraiment me limiter en termes de spoil à l'acte 1, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller voir le film tranquille. Une fois qu'elles arrivent donc dans ce royaume, eh ben, euh, ce royaume, non seulement il est asséché, comme je l'ai dit, mais euh, cet assèchement euh, le fait se déteindre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui va perdre petit à petit ses couleurs. Parce qu'effectivement, le monde de Wonderland, au niveau du dessin, est beaucoup plus coloré. C'est-à-dire que dans notre monde à nous, par exemple, mon T-shirt, bah voilà, il serait un peu grisé. Alors que dans le Wonderland, eh bah, quelqu'un aurait, <rire> aurait boosté la saturation au max. Jusqu'à avoir des rouges très très vifs, des jaunes très puissants. Il y a notamment un plan super joli sur un champ de fleurs qui est parfaitement rouge. Vraiment, c'est un rouge très très pur. Mais au-delà euh, de ces champs de fleurs, eh bah, on voit des collines désertes dans un jaune très, euh, bah, très désaturé, très moutarde, pas du tout accueillant. Keiichi Ara va même plus loin. Il voulait que chaque région du Wonderland soit parfaitement identifiable via ses teintes de couleurs et sa saturation. C'est pour ça que le film ressemble et est pensé comme un road trip. Le principe, c'est de traverser le plus des régions possibles pour voir le plus de teintes de couleurs différentes possibles. Bon, le, le soleil commence à se coucher petit à petit, mais enfin, ça tape encore super dur. Hein. Ah, que Mais, mais, mais, mais, viens boire un coup, je viens de sortir les bières du frigo Oh... oh mais j'oubliais... Tu es coincé dans ta période caniculaire Pecno-temporel Donc du coup, ouais, techniquement, au début, j'ai eu un peu peur que le film ait... Euh... Bah, soit un peu flemmard, parce que le style de dessin est pas spectaculaire, le film n'a pas des masses d'identité sur son style de dessin. Par contre, sur les designs, il se rattrape beaucoup. Alors, je vais pas m'étendre dessus trop longtemps, mais je tiens à faire un big up à qui que ce soit qui ait eu l'idée des moutons dans ce film. Des moutons Non, parce que, faut quand même arriver à le faire, pour que le premier plan où les moutons arrivent, les moutons de Wonderland arrivent, je me suis dit Oh, ils sont trop mignons, et que trois minutes plus tard, je suis en train de me dire « Mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont badass !» Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Dans ce film, on a des moutons mignons et badass. <rire> voilà, des moutons Pareil, il y a une super idée, c'est que le lien qui relie les deux mondes est notamment géré par des araignées. C'est-à-dire qu'en fait, le, le lien qui unit les deux mondes se fait avec des, avec des espèces de toiles d'araignées, et on voit derrière les toiles qu'a priori, il y a plein d'autres univers. enfin ça, ça laisse pas mal de place à à l'imagination ce passage quand elle, quand elle traverse les deux mondes. Et puis pour en finir avec mon extase totale des designs de ce film, c'est le méchant. Oh Alors bon, j'avoue ne pas avoir retenu son nom, parce que son nom n'est pas tant prononcé que ça dans le film, mais en tout cas son design est complètement dingue. En fait on dirait vraiment un espèce de mélange entre la créature dans Mortal Engines, qui ressemblait pas mal à une espèce de, de nécron ou Terminator, c'est un mélange entre ça et le un des tout premiers méchants dans Wakfu, le, le Corbeau Noir, je crois que c'était. Donc vraiment un mélange entre ces deux créatures, euh, c est, c est, c est vraiment le design est super bien pensé, le doubleur a une voix de malade, il y a clairement un effet qui est rajouté euh, en post-prod, mais le doubleur a une voix complètement folle à chaque fois que le méchant y parlait, moi j'étais pas rassuré du tout. Hein. Alors maintenant on va parler un petit peu de la musique, parce que son cas est assez intéressant. Oula, j'ai complètement pété la gueule encore une fois. C'est dangereux de faire ses critiques, hein. faut pas croire. C'est dangereux, dangereux, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Oh, toi, t'es plutôt tranquille aussi, non Oui, non, mais bah, enfin, moi, mon seul interlocuteur, c'est un crâne de dinosaure, et, et un public du futur qui... qui ne peut pas répondre directement à ce que je dis. Tu veux un câlin Du coup, euh, cette musique, déjà, elle est ultra variée. C'est-à-dire qu'il y, y a des compositions qui sont très épiques pour les, euh, pour les moments qui se passent au, au Royaume de la Pluie, notamment, qui est une partie euh, du Wonderland. Euh, il y a des passages qui sont très... Euh... Folk rêveuse avec des. avec des instruments un peu.. Alors c'est peut-être des instruments traditionnels japonais que je ne connais pas avec des espèces de cordes pincées mais vous savez qui résonnent comme sur les guitares électriques vous savez quand on, quand on met une espèce de bague en fer au doigt et ça fait sonner la note à l'infini, c'est une espèce de comme ça. et bah il y, y a toute une composition notamment dans l'arrivée dans le Wonderland qui est comme ça, c'est super joli et il y a aussi un thème métal à un moment parce que ce film ne, ne se prive rien du coup il a, y, a, y a des grosses guitares qui débarquent avec une batterie bien vénère ça fait super plaisir quand ça débarque, moi bah, bah, j'étais content et il y a des moments aussi où la musique est super bien vue en termes de rythmique, et d'autres où c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas la faute du compositeur, mais plutôt du réal et du monteur, c'est qu'en fait il y a des moments où la musique débarque en un cut, c'est-à-dire qu'il y a silence, silence, silence, un cut, musique, c'est un peu forcé, c'est pas très organique, c'est-à-dire qu'on sent que la musique euh, a été rajoutée après. C'est bête, parce que évidemment que c'est le cas, mais dans un film, des fois, il faut savoir oublier un petit peu la technique et se laisser emporter par ce, par ce mouvement qu'apporte la musique. Et là, des fois, le film rate un petit peu sa rythmique en termes de musique. Et à d'autres moments, c'est parfait. C'est-à-dire que notamment, à un moment donné, il y a une espèce de poursuite qui est plutôt rigolote parce que c'est entre des personnages qui ont un design assez rigolo. Donc c'est une musique plutôt guillarette, avec des, des, des petites, euh, un petit peu de, comment ça de, de, de, de pizzicato au, au violon pour rendre ça un petit peu chatoyant. Et d'un coup, quand on se rend compte que la poursuite euh, nous amène vers un élément négatif pour ne pas spoiler, et bah BAM Il y a une grosse note à la contrebasse qui vient casser complètement ce côté tout mignon des violons juste avant. C'est super bien vu, donc vraiment des fois le film réussit ses effets à blinde, et je vais me faire engloutir des vagues ah Des vagues Par tous les dieux, il se prend vraiment pour Benjamin Gates en fait. Harumi Fuki, la compositrice de Wonderland, avait déjà travaillé avec Keiichi Hara sur son dernier long métrage, Miss Okusai. Harumi Fuki est avant tout une habituée de la télé japonaise, étant donné qu'elle a composé des musiques pour plus de 300 épisodes de séries Le Japon, une autre conception des 35 heures. Mais vu qu'elle a travaillé sur des séries autant comiques que dramatiques, et bah, ça lui a donné un style très éclectique qu'elle utilise à la perfection ici. Et euh, maintenant je vais en venir avec un élément euh, qui m'a... qui m'a rendu perplexe pendant tout le film euh, de façon un peu négative, mais qui, à la fin, s'est révélé être quelque chose d'extrêmement de malin en termes d'écriture. Et je vais essayer de le faire sans spoiler, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut euh, faire décrocher du film, alors que vraiment, c'est très intelligent. Alors, tout le long, on suit donc Akane et Chi, euh, qui sont deux sœurs. D'un côté, Chi, c'est une espèce de vendeuse d'artefacts, d'objets, de curiosités. En gros, elle a un cabinet de curiosités, et du coup, elle est présentée un peu comme une espèce de Han Solo. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours à se sortir des, euh, des situations les plus euh, périlleuses, en papotant tout le temps et c'est un personnage que j'ai adoré à chaque fois qu'elle était, euh, qu était en action parce qu'elle prend très vite de l'importance, elle va vite se mettre en danger pour des habitants du Wonderland enfin, vraiment c'est un personnage qui est très attachant par ses actions et aussi par son côté très espiègle parce que c'est une, une femme sacrément forte hein. et du coup bah, pendant une bonne partie du film je me suis demandé pourquoi c'était pas Chi euh, l'héroïne au lieu de Hakané. Parce que Hakané, à côté, bah pendant une bonne partie du film, euh, bah elle va vouloir rentrer chez elle. C'est son seul objectif, c'est que toutes ces merveilles euh, l'emmerdent, en gros. Et elle veut rentrer chez elle. Donc, tout du long, j'ai trouvé ça un petit peu étrange euh, que euh, l'héroïne principale, celle à travers laquelle on voit le film en majorité, Soit aussi euh, neutre par rapport aux éléments qui l'entourent. Elle est jamais vraiment émerveillée, sauf quand c'est Chi qu'il y a ainsi. Par exemple, il y a une scène où elles dorment dehors et où elles vont voir euh, la Voie lactée. Euh, mais du coup, euh, bah, forcément, elles sont dans un endroit très désertique, donc elles la voient parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on voit tout le ciel qui est illuminé de mille et une couleurs. C'est ultra beau. Mais à la base c'est Chi qui regarde ses étoiles et c'est parce que Akane voit que Chi est réveillée qu'elle aussi va pouvoir profiter de ses merveilles. Donc en fait Chi va un peu servir de, de courroie de transmission entre le Wonderland et, euh, et Akane qui à la base y est un petit peu réticente. Mais après, dans l'écriture de scénario et même dans la littérature, il y a quand même pas mal d'importance qui est accordée à ce qu'on appelle la réticence du héros. Pour faire simple, en fait, c'est tout simplement le héros qui, quand on lui présente une aventure, va se dire « Ah, est-ce qu'il faut vraiment que je la fasse parce que j'ai ma famille, j'ai des amis, j'ai patati patata... » Des raisons qui vont faire que le héros peut vouloir refuser l'aventure. Et c'est considéré comme important parce qu'en gros, ces éléments qui vont retenir le héros sont souvent utilisés pour devenir sa motivation à partir. Typiquement, quand Luke dit à Obi-Wan mais je peux pas partir de la planète, j'ai encore plein de choses qui me retiennent ici, et bah deux scènes plus tard, il y a sa famille qui se fait massacrer par les Stormtroopers. Ce qui pouvait l'empêcher de partir à l'aventure, de devenir un chevalier de Jedi, et annulée à la scène d'après, du coup la réticence du héros est elle-même annulée avec la mort de sa famille. Il y a des exceptions, hein. par exemple Harry Potter, il n'a pas beaucoup de réticence à partir de sa famille de merde. Hein. Mais voilà, globalement c'est un élément qui est assez important, mais dans euh, Wonderland, c'est un élément qui est là pendant quasiment tout le récit. Alors que théoriquement, dans une écriture euh, classique, il faut que cette euh, réticence du héros dure pas trop longtemps, parce que il bah, y a un moment où ça rend le héros un peu fatigant, de toujours dire « oh non j'ai pas envie d'y aller, oh non j'ai pas envie d'y aller ». Par exemple, c'est ce qui rendait le personnage d'Eragon chiant euh, dans le film, pas dans les bouquins. Dans le film, jusqu'à la scène de fin, il disait « Ah oh mais pourquoi je suis le héros Pourquoi on parle de moi ?»« Bon, je se le demande !» Ceci est un message de paix de fraternité envers tous les fans du film Eragon. Je me suis emporté, mais je ne m'excuse pas, parce que ce film est une merde. Donc en théorie, c'est un truc qu'il faut pas trop étendre dans le récit, sinon ça peut rendre le personnage agaçant. Mais dans ce film, c'est du génie. C'est-à-dire que, encore une fois sans spoiler, la réticence du héros va devenir sa force. C'est-à-dire que le fait qu'elle doute de son aventure, de son statut de déesse, etc., va au final permettre une partie de la résolution de la fin. Ce qui peut la rendre agaçante à la base, fait que ça la rend extrêmement héroïque sur la fin. Justement grâce à ses doutes et grâce à sa remise en question de son statut d'héroïne presque dans le récit en général. Pas grand chose à redire ici, Keiichi Ara explique ses choix narratifs pour Akane dans une interview quand un journaliste compare son travail à celui de Alice au pays des merveilles. La principale différence avec Alice au pays des merveilles tient dans le refus initial d'Akane de se rendre dans le monde merveilleux. Elle résiste au récit et ne veut pas accomplir la mission qu'on lui donne. C'était important pour moi de montrer l'évolution des sentiments d'Akane, qu'elle grandisse au fil de ses aventures. Ensuite, je vais parler un petit peu du fond de ce que le film veut raconter à travers toute cette histoire. C'est une fable écologiste. qui dit, en gros, euh, que la technologie peut apporter autant le bien que le mal. Mais globalement, un peu plus le mal. C'est-à-dire que le film développe pas trop cet argumentaire, mais dans le Wonderland, la technologie s'est stoppée, en gros, après la machine à vapeur. C'est plus ou moins un monde steampunk. Et il y a une scène où Akane va parler avec un petit vieux. Et du coup, ce petit vieux, il va lui dire, bah, euh, la technologie, ça amène des belles choses, mais ça amène aussi des mauvaises choses et moi je me, je me contente de ce que je vois, de ce que j'ai sous les yeux. Et il parle notamment de la neige, parce que c'est un habitant d'un royaume où il y a, enfin, d'une région du royaume où il y a beaucoup de neige. Et il dit moi à chaque fois que je vois des, des flocons tomber, ça me suffit à vivre gentiment. Donc en gros le film est une ode à la simplicité et d'apprécier ce qu'on a sous les yeux plutôt que d'en vouloir toujours plus, plus, plus. Mais pour faire le lien avec Les Enfants de la Mer, que j'avais critiqué il y a deux semaines, euh, je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Wonderland. Personnellement, je trouve que la technologie, euh, c'est avant tout ce qu'on en fait. La technologie en soi n'est pas mauvaise, ça dépend comment on l'utilise. Mais euh, j'apprécie beaucoup plus ce discours dans ce film que dans euh, Les Enfants de la Mer, alors que finalement, il y a quand même des liens compétitifs entre les deux, parce que là, c'est beaucoup mieux amené. Et surtout, le film est honnête avec son message. Il dit tout simplement, voilà, c'est ce que je dis, je le dis avec ma poésie, avec ma manière de le dire, mais je ne vais pas aller chercher des arguments là où je ne suis pas légitime à aller les chercher. Mais pour le fond, pas grand chose à redire non plus. C'est un film de divertissement pour enfants qui, en sous-texte, essaie de passer un message écologique et qui parle du méfait de la technologie sur l'insimplicité de la vie. Je suis toujours pas d'accord avec le fond, mais je ne suis pas du tout hostile au film. Mais j'aimerais prendre le temps de parler de quelque chose qui est invisible quand on regarde le film. Bien malheureusement, les conditions de travail des animateurs au Japon. En 2015, Keiichi Ahara, pour la sortie de son dernier film, Misokusai, s'était plaint du manque d'animateurs de talent au Japon. Dans une interview récente pour la sortie de Wonderland, un journaliste lui a demandé si c'était toujours le cas. Et Katie a répondu que oui. En fait, la situation s'est aggravée depuis. Il y a maintenant de plus en plus de productions d'animation, et du coup, chaque équipe manque cruellement d'animateurs, et surtout de bons animateurs. Cela a donc été extrêmement difficile de trouver les bonnes personnes pour ce film-là. Un autre problème qui existe depuis très longtemps, ce sont les conditions de travail qui sont extrêmement mauvaises. Quand j'ai fait ma critique sur les enfants de la mère, j'ai trouvé une interview de Ayumu Watanabe qui allait dans ce sens-là. Le Japon perd des animateurs. J'ai donc décidé de creuser un peu. En animation, il y a deux types d'animateurs. Il y a l'animateur clé d'un côté et l'intervalliste de l'autre. Le premier s'occupe en gros de dessiner et d'animer le point A et le point B pendant que l'intervalliste fait le lien entre les deux. Il fait l'intervalle. Au Japon, les animateurs clés sont appelés les genga Et les intervallistes sont des dogas. Vous le savez sûrement. Au Japon, des animés, il y en a des tas, mais genre des centaines Tellement qu'il est physiquement impossible de suivre plus de deux à 3 séries en même temps parce que bah, il faudrait arriver à étirer le temps et ça, <rire> ça il n'y a que moi qui le sait le faire. N'essayez pas ça chez vous, n'essayez pas. Non. Ce qui fait que les Gengas, qui avant étaient embauchés épisode par épisode, sont désormais embauchés pour des saisons entières, ce qui les rend indisponibles pour d'autres studios qui du coup s'arrachent leur travail, et quand ils n'arrivent pas à en trouver, et ben ils refilent le boulot au Doga. Et les Dogas, souvent, ce sont des étudiants entre 20 et 24 ans qui sortent à peine d'école. Et il faut savoir qu'au Japon, la formation professionnelle est beaucoup plus importante que la formation initiale. C'est-à-dire que globalement, on attend des entreprises qu'elles forment les gens à un certain travail, beaucoup plus que l'université. Donc, quand tu as eu une toute petite formation à l'université juste pour savoir dessiner, et que tu te retrouves dans une entreprise qui te demande un travail que tu n'as jamais fait, et qu'ils ont absolument pas le temps de te former, et ben et eh bah ben, tu saignes. En avril dernier, un employé de Madhouse, c'est la société de prod qui est derrière notamment One Punch Man, a porté plainte contre son employeur qu'il avait fait travailler 393 heures le mois. A fait des semaines de travail à 98 heures. Le Japon, une autre conception des 35 heures. Et même le réalisateur de Wonderland semble ne pas se rendre compte de l'ampleur du problème. Il dit s'inquiéter de ne pas trouver des bons animateurs de moins de 50 ans au Japon. Mais c'est parce que les autres ils sont en burn-out burn-out déclaré ou pas. Déjà qu'en France c'est compliqué de faire déclarer un burn mais alors au Japon, où culturellement c'est très compliqué de se faire porter pâle, vous imaginez même pas. En 2007 était fondée la JANICA, Japan Animation Creator Association, qui depuis bah, a fait plusieurs études sur le secteur de l'animation au Japon. Une de ces études a notamment révélé que le salaire moyen d'un doga au Japon était de 128 000 yens, ce qui équivaut à peu près à 1000 euros pour 98 heures de travail par semaine. J'aimerais le rappeler. Hein. Alors évidemment que l'animation est en train de mourir au Japon. Même le studio Ghibli, qui historiquement était très proche et très défensif vis-à-vis -vis de ses salariés, arrive à peine à les rémunérer plus de 1500 euros pour ses genga. Faut voir que le salaire moyen au Japon est à peu près de 2200 euros et que le coût de la vie là-bas est exorbitant. Avec 1600 euros, tu galères, tu vis pas. Pour l'instant, les studios japonais se rattrapent en cherchant des animateurs en Corée et en Chine, mais c'est une option à court terme. Un jour, eux aussi, ils vont vouloir les mêmes salaires que les animateurs japonais. Et pour finir, les séries d'animation japonaises, qu'elles soient produites par Netflix ou non d'ailleurs, sont les bastions du... On ne change pas une équipe qui est supposée gagner. Donc on a des armées de dogas qui animent des animés tous aussi médiocres les uns que les autres, alors que pendant ce temps, il y a des réalisateurs comme Keiichi Hara, mais aussi, je l'aime pas trop, mais aussi comme Ayumu Watanabe, qui cherchent des animateurs de talent et qui sont prêts à les former. Mais non. Le plus rentable, c'est de travailler dans des séries animées de merde. C'est super triste. Le cancer qui est en train de ronger l'animation japonaise, assez paradoxalement, il vient de ce qui lui a permis de s'intégrer en Occident. Le manga. Et voilà, cet épisode de Time Between est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a le petit pouce bleu qui fait plaisir, et il y a le gros partage qui fait très plaisir. Du coup, a priori, c'est la dernière vidéo que je tournerai pendant cette canicule. Ce fut fastidieux, mais bon, je ne regrette pas mon choix d'avoir décalé le tournage studio à... après la canicule parce que là sinon <rire> ça aurait vraiment été la mort. Allez, je vous laisse sur un super contre-plan contre avec le soleil, voilà c'est beau. Oh, Dominus c'est Je crois que je hais cet homme.